J'aimerais réfléchir sur la transformation du corps et de la conscience à travers l'apprentissage de Kata. Dans un plus grand contexte, je m'intéresse au processus de l'expression corporelle. Mais comme cette problématique est immense, je me borne cette fois à suivre la transformation corporelle et mentale causée par la répétition du mouvement corporel. Mais en fait, je, je vous avoue que c'est encore une étude préliminaire. Alors, ce sujet m'apparaît dans la suite logique de mes études précédentes sur le rapport du mouvement volontaire à l'habitude. Et donc, afin de mettre en relief le contexte philosophique dans lequel cette communication se trouve, permettez-moi d'abord de présenter brièvement mon interprétation de dernière pensée de Nisida. Donc, les études sur Men de Biron, Félix Ravesson, les deux, deux philosophes français, et Nishida Kitalo m'ont permis d'arriver à comprendre la dernière pensée de Nishida comme un prolongement de la philosophie de Biron et de Ravesson. Donc, il a intégré la perception immédiate biranienne dans l'habitude ravessonienne en Situant le moment d'auto-éveil où le sujet s'aperçoit immédiatement de lui-même dans la formation du monde historique qu'il identifie à l'habitude. L'habitude comprise ici signifie une disposition accoutumée chez un être qui est le fruit de ses expériences passées et qui délimite plus ou moins son avenir. Dans ce courant de l'habitude, lorsque et lorsque nous arrivons après quelque chose, c'est-à-dire que lorsque nous arrivons à dépasser, même momentanément, l'habitude déjà formée, nous nous apercevons de nous-mêmes. Et nous avons conscience de la structure contradictoire qui se trouve, selon Nisida, à la fois au fond de notre manière d'être et celle du monde. Par cette notion de contradiction, Nishida signale que notre intuition et notre acte sont entrelacés étroitement. Cette contradiction est sous-jacente dans la formation de l'habitude et elle est sentie manifestement dans l'auto-éveil, le moment interrompant de l'habitude. Alors ce déplacement de l'habitude, Nishida le trouve dans l'acte de création car il s'agit de passer à ce qui est créé à ce qui crée. Dans la création, nous agissons sur une chose tout en sentant que cette chose nous détermine. Plus on est conscient de notre propre mouvement, plus on est sensible par notre intuition de ce que nous recevons de cette chose sur laquelle nous sommes en train de travailler. Donc, au croisement de ces deux directions, émerge une forme. Or, d'après le concept de la perception immédiate de Biron, cette création nicidienne a sa forme minimum dans le mouvement volontaire. Donc, c'est-à-dire, si on essaie d'être fier à la philosophie biranienne, il faut trouver donc le modèle minimum de l'auto-éveil la dans le mouvement volontaire. Parce que le mouvement volontaire, c'est une création par ma volonté sur mon propre corps. Donc voici très brièvement le résumé de ce que je comprends de la dernière pensée de Nishida autour du rapport de mouvement volontaire à l'habitude. Or, dans son dernier article, Bachotekilon dit, donc logique du Dieu et le monde religieux, Nishida reprend clairement cette relation entre la perception immédiate et l'habitude dans le contexte du Dieu et du démon. Selon lui, parmi les intuitions qui nous incitent à réagir dans telle ou telle situation, si l'on arrive à prendre la décision volontaire de son acte, on posait de bien, même instantanément, soi-même. Et ce n'est pas que l'on ignore les intuitions données, d'ailleurs ce n'est pas possible, mais que l'on devienne un sujet responsable de notre décision parmi les intuitions. Or, dans l'apprentissage d'un kata, il faut absolument une répétition. Et par cette répétition, on essaie d'être inconscient du mouvement, peu que l'on puisse le faire sans hésitation. Cependant, le mouvement à tendre à travers l'exercice du kata n'est pas un mouvement automatique. Il ne faut pas que la conscience devienne complètement absente. Alors, dans cette répétition dans laquelle on tente, on tente d'être inconscient. Comment la conscience et le corps se modifient? Voici le contexte philosophique dans lequel l'apprentissage de Kata est un sujet à étudier. Et cette tentative est surtout importante lorsqu'on tente d'appliquer cette étude au domaine de la philosophie du sport, au domaine de l'expression artistique qu'on réalise avec le corps comme la danse ou l'implantation de la musique. Alors, qu'est-ce que le kata Il y a plusieurs sens. D'abord, il se lie étroitement à la tradition. Lorsque Kalaki Kijunzo a parlé de la perte de kata, il s'agit du monde, modèle traditionnel de manière de vivre. Donc, on peut dire que c'est un kata social et c'est dans ce sens qu'on peut parler de, par exemple, le katanashi sans kata ça veut dire sans fondement. Mais Minamoto, non, il y a aussi d'autres études de Minamoto Dioen et Kobayashi Masayoshi. Ils se concentrent sur l'analyse d'un point de vue de subjectif de kata dans la pratique corporelle comme les arts martiaux ou le théâtre de nom. Et c'est dans ce sens que nous voulons travailler dans cette communication aussi. Il y a deux raisons. Premièrement parce qu'il s'agit de répétition du mouvement. Et deuxièmement, parce que cette étude nous permettra d'analyser l'habitude d'un point de vue subjectif de l'agent du mouvement. Alors le kata prend un sens plus précis lorsqu'il est intégré dans le contexte corporel. Lorsqu'on parle de kata d'une technique corporelle, il s'agit d'une série de mouvements idéaux à suivre pour effectuer certaines techniques. Un Kyogenshi, interprète de Kyogens de notre temps, Mansa Nomela témoigne qu'il y a un kata indépendant, même dans le simple mouvement de présenter son éventail. Ou bien, comme dans la pratique du bâton d'Aikido, le kata peut être un enchaînement de mouvements. Dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qu'on peut désigner avec un nom, mais c'est un processus de mouvements. S'agit-il alors d'une chorégraphie ou d'une instruction de manière d'enchaîner les mouvements Non. L'objectif des, des exercices de kata n'est pas seulement de faire certains mouvements rapidement et précis. Il y a encore deux points importants. D'abord, à travers l'apprentissage d'un kata, on essaie de former certaines dispositions corporelles en eux le kata se compose de simples mouvements basiques à la pratique de chaque discipline. En répétant le kata, nous essayons de planter ces mouvements dans notre propre corps pour qu'ils sortent spontanément, même en dehors de l'enchaînement. Ensuite, l'apprentissage de kata envisage également de former un certain état mental chez le pratiquant. Plusieurs livres d'arts martiaux accordent de la grande importance à l'état mental qu'il faut acquérir à travers l'apprentissage du kata. Ce qui distingue l'apprentissage d'un kata d'un simple, simple sport. Alors, par la répétition appropriée du kata, nous essayons d'obtenir certaines dispositions corporelles ainsi qu'un un, un certain état mental. Or, on peut observer une autre chose aussi. C'est que dans l'apprentissage de kata, il n'y a pas de fin. Puisqu'on n'arrive jamais à la forme idéale. L'apprentissage de kata est une répétition perpétuelle. Dès que l'on pense qu'on y est arrivé, on tombe dans le piège de l'orgueil. C'est ainsi qu'il n'y a aucun manuel qui témoigne qu'on peut arrêter ces exercices de kata lorsqu'on attend un certain niveau. Alors, quels sont ces transformations corporelles et mentales à travers l'apprentissage d'un kata. De quelle manière ne tombe-t-il pas dans un mouvement automatique Et quel état de mentalité vise-t-il Il semble significatif de travailler sur ces questions, car il s'agit précisément de la formation de la conscience et du corps à travers répétition de l'habitude. Alors, dans ce contexte philosophique de kata, nous nous consacrons maintenant à l'étude du livre spécifique Heiho Il y a deux raisons pour ce choix. D'abord, avec le temps limité que nous avons, je préfère travailler intensivement sur un livre au lieu de se disperser dans un immense nombre de livres traitant différentes disciplines qui traitent le kata. Ainsi, j'ai choisi ce, ce livre Heiho car il traite principalement des techniques corporelles et de l'idéal mentalité à acquérir dans l'apprentissage de Kenjutsu, l'ancienne escrime japonaise. Alors, je, je vous présente très, très rapidement ce, ce livre. Ce livre est un manuel de l'école Yagyu Shinkageru, c'est un, une école d'escrime japonaise. Et il est écrit en 1662, pardon, 1632 par Yagyu Munenori. Et Yagyu Munenori, c'est un maître de sabre des shoguns Tokugawa Hidetada et de Tokugawa Iemitsu. Donc ce livre a été écrit au début d'Edo, où il y avait moins ou moins de besoin de techniques de sabre pour tuer les ennemis sur le champ de bataille. Donc Munenori, arrivé à l'âge de la maturité, voulait écrire alors un livre qui transmet les secrets de son école. Comme plusieurs recherches le démontrent, il y a manifestement l'influence de nos et de zen, surtout transmis par Takan Soro. Et à propos, dans ce livre, à propos d'éducation mentale et corporelle à travers l'apprentissage de Kata, on trouve tout de suite les mêmes phénomènes que ceux remarqués par Aveson. C'est-à-dire... Dans la répétition du mouvement volontaire, l'agent de mouvement devient l'inconscient du mouvement et son corps effectue spontanément le mouvement. Selon l'analyse de Nishida, il s'agit de la spatialisation du temps, car la volonté se transforme en tendance corporelle. Dans Heiho Kadensho, nous le rencontrons dans les deux niveaux que l'on attend dans l'entraînement. C'est-à-dire, deux niveaux, ça veut dire donc, le sur -jeu, le premier, le niveau préliminaire et vos jeux, le niveau profond. Alors, dans l'apprentissage de Kata, ah pardon, dans l'apprentissage de Kenjutsu, avoir une intention de gagner n'est pas apprécié. Selon aussi tout ce qui reste en permanence dans l'esprit doit être considéré comme une maladie. Et par le mot « esprit », il s'agit ici de l'intention dirigée par l'intelligence. Donc, si l'on ne pense qu'à la gagner, cela capture l'esprit. Et lorsque l'esprit est capturé, l'équilibre ainsi que les capacités du corps sont perdues. Autrement dit, pour avoir un corps équilibré, il faut l'esprit équilibré. Et afin d'éviter de tomber en maladie, il faut faire l'entraînement, dans lequel il y a deux niveaux. Au niveau de ce jeu, donc le niveau pré préliminaire, on chasse la maladie avec une autre maladie. C'est-à-dire, en pensant fortement à chasser la maladie, nous arrivons à l'attachement à la maladie qui fait chasser la maladie elle-même justement parce que nous y pensons. Et en continuant l'entraînement, nous arrivons au gros jeu, niveau profond, dans lequel l'esprit ne pense plus à la maladie et il est libre dans tout ce qu'il entreprend et ne demeure en aucun lieu. Nous trouvons ici le passage d'être conscient à inconscient. Ceci est possible car les membres du corps sont répétés les mouvements suffisamment pour que ceux-ci sortent naturellement. Ainsi explique Munei aussi, vous perdrez la conscience de vous-même et votre esprit ne sera plus préoccupé parce que vos membres sont en train de faire, à part ce que vos membres sont en train de faire. Alors, précisément, plus la volonté devient corporelle, plus nous sommes délivrés de l'intention particulière et plus on se libère de l'obsession. Pourtant, l'exercice de kata ne se réduit pas à un mouvement automatique, sinon il ne serait pas possible de réagir en fonction de l'adversaire. Alors, comment peut-on éviter d'être machinal tout en tentant d'être libre dans tout ce que l'on entreprend? La notion de qui le potentiel me semble important à ce propos. Selon Menet aussi, il ne faut toujours pas relâcher l'attention qu'il appelle qui le potentiel. Avec ce qui, on est toujours capable d'entrer rapidement en action. La personne portant Daiki, Daïe, le grand potentiel, la grande fonction, est toujours prête à commencer un mouvement. Avec son regard, mené sie écrit la personne de Daiki, Daïe, il peut provoquer l'ouverture et l'inattention du corps de son adversaire. Mais de quelle manière le potentiel fonctionne Alors, on se référera à une autre notion, Saisir l'opportunité, on comprend mieux la signification de qui. Au cœur de la technique qui consiste à saisir l'opportunité se trouve toujours l'action de saisir l'énergie en mouvement de votre adversaire. L'idéogramme qui fait référence au chi, concentré dans l'esprit. Le qui est le chi. Observe, observez le chi de votre adversaire et aller à la rencontre de l'adversaire avant que son type puisse entrer en action est appelé saisir l'opportunité donc le qui le potentiel ne signifie donc pas simplement que l'on fasse attention à ce qui se passera lorsqu'il fonctionne bien il consiste en l'intention d'observer le chi, l'énergie d'adversaire pour qu'on puisse agir avant qu'il agisse en expliquant l'importance du mélange des deux modes, « ken » être attaquant et tai demeurait « tai » demeurer imperturbable, mener aussi analyse des techniques peut amener l'adversaire à oser le premier mouvement. Un bon mélange de « ken » et « tai » par exemple avec l'esprit ou l'intention en tai » et le corps en « ken », on trompe l'adversaire. Une fois que son mouvement est évoqué, malgré sa volonté, apparaît l'opportunité à saisir. Saisir l'opportunité, c'est donc provoquer un mouvement incontrôlé de l'adversaire, pour saisir la bonne opportunité, pour l'attaquer. Donc c'est ce que l'homme, le Dai, qu a eu le grand bon potentiel, la grande fonction fait, précisément lorsqu'il provoque une intention du corps de son adversaire. Donc, ainsi, à travers l'apprentissage d'un kata, il y a deux transformations mentales. D'abord, le sujet devient inconscient de son mouvement et de l'objectif du mouvement. Cet état est qualifié de liberté, qui signifie que l'intention ne demeure en aucun lieu. À travers l'apprentissage d'un kata, on vise l'acquisition de cet état de l'esprit et dans ce sens, l'apprentissage de Kata est ce d'un caractère d'entraînement mental car il s'agit de se libérer de l'obsession. Ensuite, tout en devenant inconscient du mouvement, on développe le qui de potentiel qui nous permet d'agir proprement afin de saisir l'opportunité. Avec ce potentiel grandement développé, nous essayons de rester toujours un sujet responsable de tous nos mouvements même en face d'adversaires. Ceci nous permet de ne pas tomber dans le mouvement automatique. Ces deux transformations mentales sont possibles uniquement parce que la volonté absorbée dans le corps est en transformé en disposition corporelle. Donc, plus le corps obtient des dispositions venant de l'exercice du kata, plus l'esprit est libre, plus on peut développer le qui. Donc, nous trouvons ici deux directions apparemment différentes de l'esprit, qui sont respectivement liées à la transformation corporelle. La liberté représente la direction statique, le qui la direction dynamique de rencontre avec un avec autre. Dans la direction statique de liberté, il faut tenter de regarder simplement. C'est une phrase de Menechie. Il faut tenter de regarder simplement avec un esprit sans esprit. Donc, ce qui est souligné ici, c'est l'importance de ne pas être altéré, donc être calme. En revanche, dans la direction dynamique du qui, nous trouvons la manière d'être ouvert à la nouveauté. Comme on l'a vu dans la notion de saisir l'opportunité, ce n'est pas que l'agent du mouvement exprime ce qu'il a antérieurement, mais c'est en fonction de l'adversaire et dans une tension inéluctable que naît le nouveau mouvement adéquat à la situation. Donc, alors, avant de finir cette communication, j'aimerais introduire ces nouvelles questions qui s'imposent afin de développer cet argument. Quel est le rapport entre ces deux directions apparemment différentes de l'esprit Est-ce qu'elles sont vraiment différentes Comment peuvent-elles cohabiter pour ne pas être en conflit Dans quel sens mener aussi trouve la spiritualité ou la route Religiosité uniquement dans la liberté de l'esprit et non dans le développement du potentiel Ce sont des questions à étudier prochainement. Je vous remercie de votre attention. Euh, merci beaucoup pour cette prestation très intéressante. Euh, merci beaucoup. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des questions ou comment Merci de la présentation très intéressante, très riche en suggestions et thème qui mérite d'être développés davantage et j'aurais trois questions à te poser. D'abord, une première question porte sur euh, la notion de Kata elle-même et lorsqu'il s'agit art, des arts martiaux Vivant, c'est-à-dire qu'on pratique effectivement un de ces mar des arts martiaux ou bien un des arts théâtraux. Et, et si j'ai bien compris, l'assimilation la, de, de kata, de kata, cet nombre de kata, est absolument nécessaire afin qu'on puisse être efficace dans, dans le combat, dans la pratique, de la présentation de ces, de, ces arts, de ces arts martiaux ou bien de ces arts théâtraux. Et, et dans ce cas-là, c'est. L'acquisition des kata euh, ne constitue pas, euh, pas euh, l'objectif en soi. C'est-à-dire que c'est avec l'acquisition des kata, euh, on habite plutôt ces kata euh, pour euh, se comporter, pour se mouvoir, pour se euh, déplacer de manière plus efficace face à un adversaire ou bien dans une présentation de Est-ce que c'est la phrase du kata, bien le kata peut être un objectif en soi pour euh, ces armes. Je vais donc. Il me faut bien réfléchir à répondre à votre question. Parce que Dieu parle, il me semble que ça peut être un objectif art martial, quand tu l aïkido. L des pas, ne sera pas l'objectif final pour pratiquer L'objectif final, c'est mm. toujours en partie l'adversaire. Oui, mais d'autre part, lorsqu'il s'agit de l'art martial de sable, c'est Iaido, comme on n'a plus la possibilité de tuer quelqu'un avec un comme, comme, <rire> <'air> sable, <rire> euh, le, le, le kata est devenu comme euh, un manque en soi. C'est-à-dire que euh, perfectionnement en kata est l'objectif même de cet art martial. <rire> Je suis pas tout à fait d'accord parce que mm. le kata de Iaido, aussi, par exemple, quand il s'agit des arts martiaux, on ne suppose pas qu'il y a. Donc on peut faire tout seul. Mmh. On suppose quand même qu'il y a toujours un merce. Donc chaque patin a un mouvement. Ce sont des mouvements un adversaire imaginaire oui je vois mais si j'ai essayé de poser cette question là je me disais que quand un kata devient un objectif en soi il s'agit peut-être d'une purification du kata Le kata lui-même devient un kata euh, tel quel au lieu d'être utilisé pour être efficace dans un combat, par exemple. Une... C'est dans ce sens que Nina Motoloré a parlé que kata, c'est l'idéal de mmh. mmh. deuxième question, c'est je euh, j'ignore totalement ce, ce, les, les arts martiaux et les arts théâtraux, mais si j'ai bien compris, on parle beaucoup de kata dans les arts martiaux et dans les arts théâtraux. Et euh, par contre, on parle très rarement de kata dans le domaine de la musique. Non. Musique. Non. Si, si, euh, si c'est le cas, c'est pourquoi. Pourquoi on ne parle pas euh, de kata dans, dans la musique, alors même que la musique nécessite également une répétition, de répétition pour être parfaite. <rire> <rire> <rire> Mais le moment, dans, dans cette communication, j'ai définit le kata comme un traînement pour acquérir une certaine disposition corporelle et un certain état mental. Et je, je pense que à répondre à votre question dans la pratique de, de l'interprétation musicale, on n'essaie pas d'acquérir un état mental. Donc c'est peut-être c'est ça qui distingue, le... qui, qui limite l'utilisation de mon kata dans la pratique de la musique. D'accord, merci. Que je peux dire une... Que non, mais... ouais, ok, une dernière question, pour ne pas te torturer, il y a tout de même trop, de... <rire> <rire> trop de questions. Une <rire> <Trop> de <questions. rire> dernière question, c'est quelle est la différence entre style et le kata style <rire> et le kata... Après, je m'arrête. <rire> <rire> si j'étais, trop méchant. Parce que ce sont deux sont des concepts assez proches, mais il y a sûrement des, des, des différences indélectibles mmh. entre le style et le kata. Parce le, on peut parler de style musical, style de, de, de, de musicien, alors qu'on euh, parle difficilement de kata de musicien. Et, et plutôt quand on, quand on entend l'interprétation assez figée, on dit plutôt euh, pour critiquer Katani hamateru, il est tombé dans un kata, dans un style figé, donc c'est plutôt critique. En ce sens-là, on ne peut pas parler de kata dans la musique, l'interprétation de musique, alors qu'on peut parler du style, c'est son style pour apprécier son interprétation musicale. après, après, après merci pour cette présentation je profite de l'occasion euh, je, je sens sur l'occasion pour euh, essayer de comprendre une chose qui me rend perplexe depuis très longtemps dans la pratique des arts martiaux c'est que vous avez bien euh, exprimé cet aspect qu'à euh, travers la pratique le but ce n'est pas de gagner c'est de maîtriser son propre esprit etc. Euh, et même en Yaido, le but ultime, c'est de ne même pas dégainer. Mais paradoxalement, au Japon, euh, dans chaque, en, en fait, exemple, ce que je connais, il y a des Q et puis il y a des dames. Et puis on nous dit, il faut atteindre tel objectif au bout de tel mois, de telle année. Il y a des compétitions, on peut tout le monde stressé. Et puis si on dit, bah, ça ne m'intéresse pas de progresser en grade, ce qui m'intéresse, c'est la pratique, on me trouve bizarre. Hein? Mm -hmm. Alors, mais, comment expliquez-vous ce paradoxe? Et moi aussi, à cause de ce paradoxe, oui. les liens avec les Sudanes deviennent difficiles. Enfin, Alors, qu'est-ce que vous en pensez pense. euh, donc je pense que c'est. Oui, il y a des, des systèmes de culotte, d'art, de compétition, tout ça, mais ce sont des. Je pense que c'est plutôt. Il s'agit de l'aspect sportif de l'art martial. Donc, ce ne sont, sont plus des arts martiaux. Oh, donc, j'ai dit que de une L'esprit Japonais. Ce n'est Kendo. Il est devenu un sport maintenant. Mais Même en Yaido, on se réclame d'une autre tradition. Mais euh, il faut absolument passer pas par tout ce système de compétition. Oui, mmh, mais. Donc il s'agit de la relation entre kata et l'esprit de, compétit... de compétition. Ce, ce, ce, le, le but ultime des armes martiaux, c'est-à-dire ne pas gagner, ne pas euh, pratiquer l'union corps-esprit, mmh, mmh. etc. Mmh. Et l'esprit de compétition, tout ça me semble incompatible. Mmh, mmh. Ces deux mmh. versions me semblent incompatibles. Je pense que c'est quand même il faut faire cohabiter plus ou moins l'esprit de compétition et de de l'apprentissage du kata par exemple parce que finalement en, en réalité si on veut vraiment gagner dans le iaido il faut, être, se libérer, il faut se libérer de cette obsession sinon on ne peut pas gagner vraiment c'est par exemple dans, dans le livre de Kyojutsu de Oyen Helidel il a écrit la même chose il ne faut pas penser à vraiment attendre le cible il faut se, li se, se libérer de cette obsession et quand vous êtes bien délivré on, libéré vous pouvez atteindre le cible. Que, donc peut même même en gagner si vous voulez gagner vraiment gagner je pense qu'il faut chasser cet esprit de compétition mais c'est vrai qu'il y, y a des il y a des il y a des contradictions bien sûr euh. J'ai une question. Enfin, D'abord, euh, enfin, je me permets de, de, de répondre peut-être à une question, en enfin, toute, toute, toute humilité. Alors, en tant que pratiquant d'arts martiaux, euh, ce qu'on m'a toujours répété, euh, c'est que, par exemple, ce n'est pas, pas réellement contradictoire de euh, créer une compétition entre plusieurs pratiquants d'arts martiaux, tout simplement parce que, que ce soit dans un système de self-défense ou bien dans un domaine sportif, euh, l'art martial. Euh, en fait, lorsqu'on gagne contre son adversaire, entre guillemets, lorsqu'on a marqué le point ou ce genre de choses, on ne dit pas qu'on a dominé l'adversaire, mais qu'en fait, on a réussi à avoir un état d'esprit assez... Enfin, on a réussi à se maîtriser au point où, en fait, on s'est dominé soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, lorsque un escrimeur ou bien un karatéka a un adversaire en face de lui, il ne se préoccupe pas de l'adversaire. Il se préoccupe de savoir qu'est-ce que lui va faire. Parce que si mm -hmm. on commence à se dire, je vais anticiper ce qu'il fait, on a toujours un moment de retard. Du coup, au final, on perd. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'important, c'est pas de deviner ce que va faire l'adversaire, c'est d'être sûr et de n'avoir aucune hésitation par rapport à soi. Madame mm -hmm. mm -hmm. Ibonou parlait tout à l'heure, de comment, comment disait-elle ça D'observer le chi de l'adversaire. Oui, mais mm -hmm. c'est-à-dire mm -hmm. qu'il ne faut pas qu'on soit esclave de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'oublier euh, soi-même et euh, rester dans l'idée de euh, « je veux absolument coller à l'adversaire ». Parce que de toute manière, dans tous les cas, on ne pourra jamais savoir exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'on peut supposer, par l'expérience, par l'entraînement, savoir que euh, dans telle situation, s'il bouge l'épaule, à un moment donné, je sais qu'il va me mettre euh, un crochet, euh, il va me donner un coup de pied, mais on ne sera jamais sûr. Donc l'idée, c'est toujours… Euh, d'avoir en tête euh, que la personne est en face de soi. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est savoir agir soi-même. C'est réagir. Ce n'est pas réagir, mais euh, comme elle l'a dit, est, on est en, en condition d'action. On n'est pas passif. Même en observation, en fait, l'idée, c'est de pouvoir anticiper ce qu'il fait. Dans le sens où, dès qu'on sent que la chose va arriver, il ne faut pas essayer d'attendre, être sûr de soi, mais saisir l'opportunité et frapper même sans savoir ce qu'il va faire. Parce que l'idée, c'est si on sait ce qu'il va faire, c'est que temps c'est trop tard. Il mmh. se prend le coup. Donc, euh, c'est ça, en fait. C'est enfin, pas vraiment... Je ne sais pas vraiment l'expliquer correctement. Mais euh, c'est comme ça que je le ressens. Euh, mmh. Mais euh, du coup, euh, pour ma question, en fait, euh, je voulais savoir... Euh, ce que je trouvais très intéressant, c'est que vous avez parlé du fait que le gata, en fait, euh, ça se... Ça, Comment ça, ça, s'appelle ça ne se retrouve pas forcément dans le domaine des arts martiaux, mais aussi par exemple dans la pratique théâtrale la même est chose. Est-ce que justement cette notion de kata, on peut euh, l'intégrer à d'autres pratiques dans la vie courante C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui, quelqu qui pratique la cérémonie du c'est est-ce qu'on peut parler de kata C'est vraiment une sorte de recherche de la perfection en fait, du mouvement. Et, euh, je pense que c'est bien faisable, on peut, on peut appliquer le kata dans d'autres domaines parce que déjà le mot kata, il y, a, il y a plusieurs niveaux dans ce mot, mais donc dans, dans un sens plus grand, ça, ça peut être kata social, ça peut être presque identique à la tradition, etc. Mais, mais personnellement, ce qui m'intéresse, c'est plutôt dans, dans le contexte corporel, de gagner donc une certaine disposition corporelle et surtout je, je m'intéresse aussi par le, le processus par lequel les choses s'émergent de la manière un peu, dire, La voie moyenne, donc c'est pas la, la voie active, c'est pas la voie passive, mais il y a la troisième voie qui est la voie... voie, voie moyenne qui est trouvée par Émile euh, Van veniste Mais c'est en fait, il s'agit de... Donc c'est pas l'action que je fais, c'est pas l'action que je reçois 100%, mais c'est quelque chose il s'agit de processus dans lequel moi et l'objet ob, s'émergent. Euh, donc euh, pour moi, je, je m'intéresse à ce procès dans le corps. Donc euh, pour moi, je, je pense qu'on peut appliquer ce mon cata ou d'autres domaines, mais c'est pas vraiment mon intérêt merci beaucoup pour euh, cette intervention et, et puis qui me touche aussi euh, par, par le biais de la pratique des arts martiaux ça résonne euh, avec beaucoup de choses ça mène aussi à comprendre euh, quelque chose euh, qui a été euh, donné dans euh, la traduction de madame tremblay comme euh, euh, la personnalité comme corps sublimé. Euh, cette idée là dans l'amour de soi l'amour de l'autre et dialectique et il me semble que là on rejoint vraiment enfin euh, voilà, ça, ça donne une belle manière de comprendre, à travers un exemple, cette, cette notion-là. Et ce que j'avais en tête comme question, c'était, en fait, dans cette relation entre le corps et la conscience, c'est encore peu clair pour moi. J'ai en tête, il y a des formules de Bertson aussi, donc Bertson qui est aussi lecteur de Ravesson sur l'habitude, mais qui aurait plutôt tendance à aller dans, dans l'idée que quand le geste devient mécanique, la conscience s'efface, et il me semble que... Alors ça, j'avais du mal à, à mettre ça... En, ça en relation avec ce que euh, vous disiez du kata, est-ce que dans le kata, euh, l'enjeu, ça va être du coup que la transformation du corps transforme la conscience en la rendant plus disponible Ou bien, et ce n'est pas forcément contradictoire, mais il me semble que c'est deux directions, ou bien est-ce que la transformation du corps, finalement, elle efface la conscience Elle fait passer la conscience vraiment à l'arrière-plan en tant qu'attention particulière, en tant que focalisation sur un détail en fait, c'est le point que Nice, lui, selon Berkelson, donc euh, dont l'habitude euh, de la conscience devient corporelle. Et cette, mais c'est ça ce que Nicida a critiqué contre Bergson. Oui. En, en, en citant Ravesson, il, dit, il souligne que c'est vrai que, d'une part, la conscience devient corporelle, mais d'autre part, il faut que ce, ce qui est devenu corporel, euh, le corps, détermine la conscience aussi donc c'est toujours réciproque, réciproque. donc mm -hmm. c'est une grande différence entre personnes et Nitsila et donc je donc à, pour répondre à votre question oui donc je, je dirais donc c'est plutôt entre là mais, mais mais désolé il faut il faut analyser un peu plus en détail mais pour le moment je, je vous réponds comme ça Merci.